Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Marketplace CELSI. Je suis Charlotte Ballet, Product Marketing Manager chez CELSI, et je vais vous faire découvrir à travers cette vidéo comment CELSI s'intègre avec Mojo, une solution d'intelligence conversationnelle conçue pour capter et analyser l'ensemble de vos interactions entre vos équipes commerciales et leurs prospects. L'intégration CELSI-MOJO permet d'associer automatiquement les contacts, les sociétés, et les opportunités liées à votre appel réalisé sur Mojo. Vous pouvez également enrichir vos données disponibles sur celle-ci grâce à la prise de notes en direct, mais aussi à la création de tâches. La timeline Celsi sera alors automatiquement mise à jour avec les informations et le lien de votre appel. Si vous souhaitez utiliser la connexion Celsi-Mojo, je vous invite à contacter directement les équipes Mojo qui pourront vous accompagner dans la mise en place du connecteur. Je vais donc vous montrer en quoi ce connecteur va révolutionner le travail de vos équipes commerciales au quotidien, mais aussi les accompagner dans leur montée en compétences. Mojo se connecte facilement à vos outils d'appel ou de visio comme Ringover, Aircall ou Google Meet par exemple. Lors d'un appel avec un prospect via votre solution habituelle de prise d'appel, Mojo va analyser le contenu de votre appel pour en ressortir les éléments importants, notamment les différentes phases de l'appel et les thématiques abordées. Une fois l'appel terminé, il va être automatiquement analysé par Mojo et ajouté sur votre timeline celle-ci. Sur cette page, je peux voir que mon prospect a bien été synchronisé avec celle-ci. Lorsque je clique dessus, sa timeline celle-ci va s'ouvrir avec le détail de mon appel, ainsi que le lien vers l'appel pour le réécouter à tout moment. La synchronisation de tous ces éléments va permettre aux commerciaux en charge du dossier d'avoir accès à l'ensemble des informations concernant l'activité liée à son prospect, mais aussi de pouvoir utiliser les informations concrètes et objectives pour prendre les meilleures décisions possibles. L'ensemble des données fournies par Mojo va faciliter la transmission d'un dossier entre plusieurs utilisateurs, mais aussi permettre la montée en compétence des équipes en leur donnant la possibilité de réécouter leurs propres appels, mais aussi ceux de leurs collègues. Nous avons aussi...